Bonjour, nous allons étudier l'anatomie des muscles oculomoteurs. Pour cela, nous allons suivre le plan suivant. L'introduction. Anatomie descriptive et topographique, dans laquelle on va décrire les muscles droits. Les muscles obliques. Troisièmement, l'action du muscle oculomoteur. Quatrièmement, la vascularisation. Cinquièmement, l'innervation. Et enfin, une conclusion. Introduction. Les muscles oculomoteurs sont en nombre de 6. Ils permettent la mobilisation du bulbe de l'œil dans les différentes directions de regard en haut, en bas, à gauche et à droite. Il existe quatre muscles droits. Muscles droit, médial, latér supérieur, latéral et inférieur. Et il existe deux muscles obliques. Muscle oblique supérieur, le muscle oblique inférieur. Ces muscles oculomoteurs sont innervés par trois paires crâniennes, à savoir le nerf 3, le nerf 4 et le nerf 6. Deuxièmement, anatomie descriptive et topographique. Commençons par les muscles droits. Leur origine. Sur ce schéma, vie antérieure de la cavité orbitaire, on voit bien que les muscles droits ont en commun un seul origine. Prenons naissance du tendon d'usine. Ce dernier s'insère sur le tubercule sous optique et se divise en quatre languettes. Une languette supéro-interne, une languette inféro-interne, une languette supéro-externe et une languette inféro-externe. Ces languettes vont se réunir deux par deux pour constituer l'origine de chaque muscle. À savoir, le muscle droit supérieur, le muscle droit inférieur, le muscle droit médial et le muscle droit latéral. Pour récapituler, les quatre muscles droits prennent naissance au niveau du tendon de Zine. Donnant naissance aux quatre muscles. Muscles droit supérieur, latéral, inférieur et médial. Deuxièmement, le trajet. Les quatre muscles oculomoteurs droits se portent en avant, divergeant légèrement en éventail pour gagner la partie antérieure du globe oculaire. Il forme un camp musculaire à sommet postérieur fermé par les membranes intermusculaires et une base antérieure. Concernant la terminaison des muscles oculomoteurs, chaque muscle se transforme en un tendon large de 10 mm environ et de 5 à 10 mm de longueur. De couleur blanc macré. Tous les muscles droits se terminent au niveau de la sclère. Le droit interne est à 5,5 mm du lembe, le droit inférieur à 6,5 mm du lembe, le droit externe à 7 mm du lembe et le droit supérieur à à 8 mm du limbe. Pour faire rappel, le limbe c'est une zone de transition entre la cornée transparente et la sclérotique opaque, c'est-à-dire le blanc de l'œil. Le muscle oblique. Commençons par le muscle oblique supérieur. Le tendon d'origine du muscle oblique supérieur prend naissance au fond de l'orbite, au niveau du tendon de zine, un peu au-dessus et en dedans du trou optique, comme le voyons dans cette vidéo, en dedans de l'insertion du muscle releveur de la paupière supérieure. Le muscle oblique supérieur, son origine est située entre les origines du droit supérieur et du droit médial. À propos du trajet du muscle oblique supérieur, comporte deux parties, une partie directe de son origine à la trochlée et une partie réfléchie tendineuse de la trochlée au globe oculaire. Pour le corps musculaire du muscle oblique supérieur, mesurant de 30 mm de longueur, faisant suite au tendon d'origine, se porte en avant en longeant l'angle supéro-interne de l'orbite entre le droit supérieur et le droit médial, jusqu'à la polie de l'oblique supérieur où il se transforme en un petit tendon de 20 mm qui va se réfléchir à angle aigu pour aller s'insérer au globe. Il se dirige alors en arrière, en dehors et en bas. Elle est tout d'abord ronde après son passage de la poly, puis s'aplatit progressivement en passant sous le droit supérieur. Pour la terminaison, le muscle oblique supérieur se dirige en dessous du droit supérieur, puis s'enroule sur le globe oculaire et s'épanouit en éventail pour s'insérer à la partie supérieure externe de l'hémisphère postérieur du globe oculaire. Concernant le muscle oblique inférieur, c'est le plus court des muscles oculomoteurs et le seul qui ne prend pas son origine au sommet de l'orbite. Concernant son origine, il n'est pas de courte fibre tendineuse du plancher de l'orbite, à sa partie entéro-interne en dehors de l'orifice du canal nasal. Pour le trajet, le corps musculaire du muscle oblique inférieur se dirige en dehors et en arrière en cravatant le globe par en douce. Il passe sous le droit inférieur, puis il s'enroule sur le globe jusqu'à son attache sclérale. Sa terminaison, elle se fait par une lame tendineuse très courte étalé dans le quadrant inféro-externe de l'hémisphère postérieur du globe sous le droit latéral, ou le muscle droit latéral. Troisièmement, l'action des muscles oculomoteurs. Dans ce schéma, on voit bien les mouvements du bulbe de l'œil dans chaque direction et la fonction de chaque muscle oculomoteur. Commençons par le muscle droit latéral. Le muscle droit latéral permet l'abduction. Le muscle droit médial permettent l'adduction. Pour le muscle droit supérieur, sa fonction, c'est l'élévation de l'œil, c'est l'intorsion et c'est l'adduction. Concernant le muscle oblique, Inférieur. Le muscle oblique inférieur permettent l'élévation, elles permettent l'extorsion, elles permettent l'abduction. Pour le muscle droit inférieur, sa fonction c'est l'abaissement de l'œil. C'est l'extorsion. Et c'est l'adduction. Et enfin, le muscle oblique supérieur. Sa fonction, c'est l'abaissement. C'est l'intorsion. Et c'est l'abduction. Quatrièmement, la vascularisation. La vascularisation artérielle elle est assurée par les artères musculaires, à savoir l'artère musculaire inférieure. Il s'agit d'un branche collatérale la plus importante de l'artère ophtalmique, de sa face inférieure dans sa portion médio-optique. Cette artère vascularise les muscles droit médial, droit médial latéral, droit inférieur et l'oblique inférieur. Ainsi, la vascularisation artérielle est assurée par l'artère musculaire supérieure et l'artère musculaire latérale et médiale. Aussi, assurée par les artères musculaires isolées nombreuses naissent de l'artère ophtalmique ou d'une de ses branches. Concernant la vascularisation veineuse, le sang veineux des muscles oculomoteurs est drainé par des veines épisclérales. Veines épisclérales signifie pour gagner la veine ophtalmique supérieure qui se draine dans le sinus caverneux. La vascularisation lymphatique, l'existence de vaisseaux lymphatiques à l'intérieur de l'orbite demeure controversée. Septièmement, l'innervation. Sur ce schéma, vue antérieure de la cavité orbitaire montrant la disposition des muscles et des nerfs de l'orbite. Le nerf moteur oculaire commune le nerf 3. Il assure l'innervation motrice du droit supérieur, muscle droit supérieur, muscle droit médial, du muscle droit inférieur, du muscle oblique inférieur. Elle est assurée l'innervation du nerf euh, des, des, des muscles oculomoteurs. Elle est assurée par aussi bien le nerf trochléaire, le nerf 4, le nerf pathétique. Elle assure l'innervation motrice de l'oblique supérieur du muscle grand oblique. Le nerf, aussi bien l'innervation, il est assuré par le nerf abducens ou le nerf cis ou plutôt le nerf moteur oculaire externe. Il assure l'innervation motrice du droit latéral du muscle droit externe. A savoir, à titre informatif, toute paralysie d'un muscle provoque un strabisme paralytique et une diplopie c'est la lésion elle est unilatérale. En conclusion, les muscles oculomoteurs sont des muscles striés en nombre de 6. 4 muscles droits et 2 muscles obliques, situés à l'intérieur de l'orbite. Les muscles droits horizontaux ont une seule action, l'abduction pour le muscle droit latéral et l'adduction pour le muscle droit médial. Les muscles droits verticaux ont trois actions. Ces muscles ont, sont un des éléments responsables de de l'oculomotricité avec les nerfs crâniennes qui les commandent, à savoir les nerfs oculomoteurs, le nerf 3, le nerf trochléaire et le nerf... Abdescence.